c'est avec une ouverture à gauche et à droite y'a un mec avec un gilet pare-balles sans armes dans les mains. Et okay, j'entends un bip bip hein. Ah ouais. Ok. Pas de piège hein, on est d'accord C'est prêt quoi pas Non. Bah okay. si bien. C'était un piège Gauche, gauche, gauche, tiens. Je suis mort, je suis mort. Nono Yo les jeunes, c'est Tipex, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'alpha de Ready or Not Et cette fois-ci nous découvrons la mission où nous devons désamorcer une bombe et sauver des civils Je suis en compagnie de Wolf, Aquaman et Nono Je vous laisse regarder ça, bon visionnage À euh, quoi, tu prendras euh, le petit wand euh, Nono tu fermeras la marche <rire> Ok, c'est bon Pas de problème Faut qu'on trouve chacun notre place <rire> important Allez les gars, on a une bombe à désamorcer. Nono tu ferme la marche Ok, pas de visuel. Ouverture okay. à droite, à gauche, comment ça se passe Non, y a euh, ouverture à droite, couloir qui part à droite et puis ouverture en face. Ok, on ouvre. Wolf, on te suit. Y'a des petits je peux pas. Pareil Non, on part à droite. Porte à tes midi Wolf. Enfin, euh, à quoi, pardon Ok. J'ai un couloir qui veux. part à droite, enfin un couloir traversant droite-gauche, et euh, j'aperçois un bras sur la droite, mais j'ai pas de visuel sur... Euh, sur qui c'est. Ok. Beaucoup d'objets, le hein, long du couloir. Ok, Wolf, tu... tu progresses... Euh, tu te tournes vers la droite, moi je passe à gauche. Il va ouvrir, À quoi faut ouvrir Légé. et tout, ouais. Oui. Ouverture. Comment de l'autre côté Il s'est rendu. D'accord. Trace. C'est bon sécurisé euh... Pas civil Avec un peu de chance les est bombé, là. Hein. Et tu l'entends Ouais. Laisse pas te mettre les menottes toi là. Ok, je contrôle la porte. Oh le pauvre, il a traversé le mur. C'est pas grave, il y a son casque. Ok, je le me mets derrière toi, Wolf. Ok. Canon scié avec. Euh... Canon scié avec gilet par balles juste en face de la porte. Mm -hmm. une pièce à droite, une pièce à gauche et euh... deuxième fusil à pompe qui part à une pièce à gauche. Pièce à gauche, ok. Piège je... ou pas piège Pas vu. Je regrontrôle. Faut checker hein, les mecs. Hein. Ouais. J'ai mis ça, m'a pas. Non, pas de piège. T'as du, euh, du C2 ou pas Je mets une stinger ou quoi Non, est-ce que t'as du C2 ou pas Oui. Ok, Wolf, recule. Viens avec moi dans ma pièce. Recule, recule. Non, ça pas... À l'explosion, je mets une stinger, les gars. Ok. Entre pas tout de suite, bon. Wolf. Vas-y, fais péter. 3, 2, 1. Loupé attends, Wolf, attends. T'as loupé Ok, on rentre, on rentre, on rentre. Y'a un mec à gauche qui s'est rendu. Ok, c'est bon, à, à gauche c'est bon. Allez, rends-toi là. Ok, je mets celui de gauche. Ok, viens, je je y la bombe. Je maîtrise le mec, sur la bombe. Sécurise, récupère les armes. Vas-y, là toi, je que tu pars. Il est où son arme à lui Et désamorce ça, te coupe pas, te trompe pas de fil hein. Le vert le rouge Le vert le <rire> rouge Roger Vous avez ramassé les armes ou pas okay, mais bon. euh, Je trouve pas l'arme de, de celui-là. Il en a une ici, donc c'est le sien. Si -ci, ah, c'est bon, c'est bon. Ok, bien joué, joué les gars. On va partir sur le couloir à droite du coup. Wolf en tête. J'ai resté bah, ma stinger, mais il l'avait pris quand même là. Ouais, elle, elle, elle rebondit facilement hein, sur les ouvertures de porte même. Ok, fais gaffe. Euh... Tu on vas on continue, a une porte à droite, non, on va checker les portes là. Éventuellement faut qu'on trouve les autres bombes s'il y en a d'autres. On va peut-être pas traîner, euh, on n'a pas d'audio euh, là. Vas-y si on, si on vas-y vas on continue, on continue. Ouais. Pas de visu, c'est un, un petit couloir qui vient sur une pièce mais. Au pire euh, à quoi tu peux checker ouais, vite fait les.. Euh, ouais je, les je check au fur et à mesure. On ouvre bien les oreilles. Tiens à quoi viens, viens là, viens là. J'ai un problème sur ton retour vidéo, hein. je vois pas mon arme, enfin mon bouclier surtout. Merde. Ok, sax. Ok, j'ai euh, un couloir qui part sur la droite. Et pas de visuel. Y'a pas de piège, hein pas non. Je, te, je te demande pas à chaque fois, on est d'accord Non non genre je, je contrôle. Ok. Ok, elle est verrouillée. Vas-y, défonce, défonce la porte. Ah, mais je suis accroupi. Alors, rentre, rentre gaffe, t'as ton petit monde. wand. Hein. Clear. Ouais. Porte à gauche là. Ah, J'entends pas ici mais bon on est peut-être loin. On trouve l'escalier. Hein. On peut aller éventuellement à l'étage. Ok, j'ai un, un civil en face. Là, là, là. Et j'ai un... Civil en face, et euh, sur les 1h, j'ai un masque à gaz, euh, gilet par balle et PA. Ouais, je peux mettre une sting par-dessus. Hein. Je suis pas sûr que ça passe, hein. avec les rebonds. Euh. Attends, est-ce qu'on est qu peut. J'entends un audio bombe là, sur la droite. Audio bombe, audio bip. Bon. J'ai pas de visuel bon. sur la droite, mais ils sont en face, hein, les deux. Euh, okay. Civil et. Est-ce euh, que tu peux ouvrir euh, les... la porte là ou pas un petit peu, essaie d'ouvrir un petit peu ouais. là, je... On rentre, on ouvre dès que ça pète Allez go go go Ouvre la porte, ouvre la porte Ok Une balle ça suffit Ok, je passe devant eux est un avec... Ah, la porte elle s'est fermée là Wolf. la porte qui est juste devant moi là Attends, je suis sur un mec. L'arme a été prise. Non elle est là. J'en cette l'arme. Faites gaffe, elle vient de se fermer, y'a du monde de l'autre côté. Hein. Check les 6 s'il te plaît euh, Nono. y Y'a un mec qui arrive en courant, tu me le butes. Hein. Ok. Ouais, ouais. T'as contrôlé la porte Nono Ouais j'arrivais y'a personne. Là là là cette porte là là. Viens Wolf. C'est là que c'est fermé non non, Moi j'ai refermé derrière Wolf. nous. Hein, ah t'es derrière toi Wolf, derrière toi. La porte qu'elle a là là. Viens checker... Euh... La quoi La bombe elle est dans la pièce là, je l'entends. T'as y bonnes oreilles, j'entends rien. Y'a un mec en face de la porte. Ok, <rire> en face de la porte, pistolet, fusil, euh, par balle Pas de civils Pas de civils Trois civils. Trois civils et la, la pièce, euh, ça part sur la droite. Les civils, ils sont... Pas trop de... les civils ils sont proches ou pas J'en ai deux en face de la porte à 3-4 mètres et j'en ai un sur les 2 heures à 7 mètres. Ah ok oui, je que j'ai... je l'entends Euh... On a pas de gaz Si si j'ai du gaz. J'ai du flash. Pas de piège on est d'accord Pas si, vu flash. Si T'ouvres un peu on gaz ou on flash ou ce que tu veux Vas-y ouvre un peu je, je vais gazer. Non. Vas-y. Non, ah, non, non, non, non non non non ah, non non non Non non non on c'est. Les gars il risque de bouger, il y a pas d'ouverture de l'autre côté j'ai pas. Je peux pas l'en trouver. <rire> ah oh, merde, elle est pas passée. J'aurais un sigil devant moi. <rire> ouais, je vais ouvrir. Ouais, je suis prêt. Il ils sont en train de fermer, ils sont en train de fermer. 2, 3, 3 qui sont Et en tout lui. ce qu'elle 4. Ok, on sécurise cette pièce. Ok, je maîtrise. Ok clear. Ok je désamorce la bombe. Bon bah a plus qu'à commencer. Regardez euh... bien si il y a la larme par terre. Tu m'étonnes Chrisaxi, il est trop bien le jeu. Franchement, trop alpha il est excellent. Ok bombe désamorcée. Bon, porte bien, bien, joué. bien joué les gars, maintenant il faut qu'on neutralise tous les ennemis. Ouais, c'est bon. Alors là okay. devant, c'est terminé. On prend le temps, là... et on le fait bien quoi. Alors ma euh, fusil, enfin, j'ai par pare et PA sur la droite, j'ai une brèche dans le mur à droite et j'ai pas de vidéo Qui ce qui est en face, j'ai les cartons. Et okay, sur la droite à genre... Euh... Sur la droite il est à quoi À 3 heures quoi. À... 3 mètres, ouais, 2 heures 2 hein, 3 heures. Ok. T'as bien raison, tu vas prendre l'édition. C'est C'est bon? Attends, bouge, attends, hein. je vais me mettre derrière Wolf. Oh, on on gaz ou pas? Et ouais, on va ça marche bien. Va gazer. On va gazer. Ok, j'en trouve. Va ouvre un peu, ouais. Merde, elle est verrouillée. Ok. Décale-toi un peu. Ah oh, putain! Ouais c'est pas passé Non. Y'a pas mais moi je vais vous faire. Okay, hein. vas-y vas-y. Oh putain, oh, putain. Oh. Ah oui. sa mère. Ah faut que je me soigne les mecs. Sonne-toi, soigne toi on laisse fermer. Qui peut ouvrir Attends, je, contrôle, je regarde contrôle, je regarde où il... Putain je ai une dans la jambe Bordel Je sais pas où il est passé, j'ai pas de visuel. Il était à droite hein, celui qui m'a tiré dessus. Ouais. Putain j'ai plus de stinger là, hein. ok. J'ai une flash. Essaye une une flash hein. Il faut que tu te mettes de l'autre côté par contre. Ouais. Mets-toi voilà, mets-toi que là. je l'ouvre à peine Je suis derrière toi. Dis-moi dès que t'es prêt. Ouais vas-y c'est bon. Vas-y. Ah ouais, il rentre pas putain. Tu as les yeux Faut qu'on revoie les ouvertures de porte hein. <rire> ah, ouais. Vas-y bouclier. Je suis derrière toi. On rentre, on rentre, on rentre Ils sont Il est sur euh... la gauche sur la gauche oh. Ok deux morts Faites gaffe à gauche encore Je recharge C'est clear pour le reste Très okay, bien joué Il reste quoi là dedans Ah oh, ils étaient, étaient chebouillants les mecs hein mm. Quand On a eu deux armes <rire> Ouf. Et je je ai sécurisé une arme. Ok c'est bon moi aussi Mais... je ai sécurisé. Okay, Il a pris je... ton bouclier non même pas Non non j'ai pas pris moi. Ah ouais J'ai une ouverture sur la droite, petite pièce ouverture sur la droite. Pas de visuel. Okay. Ça s'ouvre ça Ouais t'es prêt ah ouais, ah bah, okay. Vas-y je rentre derrière toi, t'es prêt j'ouvre la porte. Ouais. Voilà. À droite, à droite. Il est tombé, il est tombé, il est tombé. Ok, bien joué. Hop, on le Je t'ai vu faire un mètre en arrière. T'as dit quoi? Le bouclier, il a fait un mètre en arrière. <rire> ok, c'est bon. Il va Tourner... Allez, par là. Regarde, le bouclier, il est comme neuf. <rire> voilà, sur une essaie de tout à l'heure. Euh, on a une porte encore ici. On hein. a une porte qu'on a pas faite Ok. C'est donnes vers l'extérieur Non, c'est en une espèce d'hangar. On voit à travers. Non, non, les 6 ouais. Non, non, les 6 Je sais que c'est chiant, mais il faut qu'on ait quelqu'un. Pas, pas de visuel, il y a une porte au fond à gauche et après il y a sûrement un, il y a, il y a une zone que je vois pas en face au fond à droite. Pas de piège. Ok. Ah, je vais ouvrir. Ah Wolf Ah ouais toujours. Putain. Euh, hop. Ah oh, mais attends, je suis trop bête, j'aurais pu la défoncer avec mon, mon bélier. C'est parti, j'ouvre. On avance non non. Tiens, vas-y, essaye de verrouiller ici. Ça fonctionne depuis euh, la dernière mise à jour. T'as la poignée rouge là. Ah, c'est le courant Ah, oui, exactement. Ouais. Je l'ai ah. vu dans plusieurs, euh, sur plusieurs cartes, mais euh, c'est peut-être prévu. Mais ouais, vois, ouais, je pense que ça sera mmh. prévu. Ouais. Ça va être possible. Après, le truc, c'est qu'il faut qu'on puisse choisir notre, euh, notre insertion. Ah, mais... Mouchou, c'est tellement ça. C'est tellement SWAT 4, c'est tellement bien. Donc, quoi, ouais, ça, c'est le genre de petites features qu'ils vont rajouter après hein. On pourra couper le courant. Et au moins, l'étage, euh, c'est là. Ah la la porte jaune là, en cadre jaune. Non, si le retour Tipex, il fait comme s'il ramène un peu, c'est normal. Je l'ai laissé en 24 fps. Ah oui, le. Ah, je peux mettre le, le bouclier de Wolf. Euh... Ouais, mouchou, il y a toujours des grands-mères à Pas de visuel, euh, ça part sur la droite. Zéro visuel. On va mettre la caméra de Wolf. L'escalier il est montant à gauche. Hein. Montant à gauche, ok. Ouais. Pas de piège. Non. Ah c'est tu qu'on peut qu'on puisse mettre les caméras des autres. Mm. C'est vrai que je l'avais pas mis tout à l'heure. Fermé. Allez go. J'ai Ouverture à droite personne. Ils ont fermé l'étage? Euh... Ah, peut-être ah, pour la vois, bombe? L'étage est fermé ouais pour limiter le. Ah c'est peut-être la, la mission bombe euh, ok. Ben. D'accord les mecs sont au rez-de-chaussée. J'ai encore porte fermée. Ouverture, porte fermée. regarde celle-là quoi. Et là on revient je pense sur l'entrée avec la l'ouverture, la bâche. D'accord, pas de piège quand même Non. Ok, Donc celle qui a derrière Wolf là. je vais être pro piège. Je décale, ça, je vois pas bien. Ok, j'ai une femme de chambre euh, sur les 1h. J'ai une porte à gauche, pas de visuel. il okay. y a une pièce au fond. Hein, au fond, sur 1h, il y a une pièce ouverte, mais je vois rien dedans. Mais fais attention, elle est potentiellement armée. Hein, est pas ouais, On pas rien dans les mains en tout cas. Ouais. Okay, je vous. C'est fermé. Tu peux déverrouiller à quoi Mais. Ah merde. C'est pas, pas grave. T'as <rire> pris les kicks. Ok, c'est rendu. Elle se rend, porte fermée. Porte à gauche fermée, ouais. Ouverture sur la gauche. Race. Je te suis, ouais, je te suis. Hein. Je continue. Je continue ce qu'il y a une fermeture. Hein. Ok, ok, ok. Race. Je maîtrise. Et porte fermée à gauche aussi. Juste pour info, je vais couper une partie de la vidéo car nous étions à la recherche d'autres suspects et de civils et entre nous. Ça nous a pris un certain temps avant de les trouver. Ceux qui étaient présents lors du live peuvent le confirmer, mais avec la magie du montage, on passe à l'action directement. Ok, J'ai pas de visuel sur le fond. La, la, la pièce ça part en couloir et après ça divise et j'ai pas de visuel. Couloir à droite, euh, en face euh, Ça partirait, je pense, la pièce, passe plus, à, part vers la droite, mais okay. euh, faut avancer dans pas tous de, les pas cas. Pas de piège, on est d'accord Non. En oh, grand bref. Hein. Essayez. Quand tu veux. <tousse> <Pour fermer. tousse> Ça ouvre à droite. <tousse> On change de chambre. Encore une ouverture à droite. Tiens. Et il pas mal de portes. Hein. Ça se donné sur le couloir, celle-là. Le feeling sur le déplacement. Non, le perso, il est... je pense qu'il est bien dosé là. Il est pas trop lourd, il est pas trop vif ouais, okay. pour que ça fasse. Il est assez rapide, je trouve. Mais... Ouais, tu, ouais, sens il... tu sens Tu sens le il poids est... en fait du gars. Voilà, hein. il y a le poids donc ouais, c'est, ouais. mais sans être trop trop lourd non plus. Je pense qu'ils ont bien trouvé le. ouais, les... peut-être là bon Ça part ouais. sur la gauche. Sur la gauche, ok. Sur la gauche et après ça tourne en plein. Ah, y'a du, du monde, y'a du monde, du monde. Il est armé, il est armé c'est bon, c'est bon. Putain, mais okay, qu'est-ce qu'il fait ce. <rire> il m'a fait peur, j'ai cru qu'il m'allumer à travers la porte. J'ai dit, ah oh non, je vais pas mourir bêtement comme ça. Punaise. Non, ah, c'est le dernier. Bon. Ouais, l'arme était sécurisée. Ah, il encore apparemment. Vous aussi, vous le voyez dans la porte ou pas non. Ah, non. Il, <rire> il était coupé. dans la porte et il, il ah, s'est ouais. bloqué. Ouais. <rire> Allez on bouge on bouge viens sur le couloir non Ou il y a un piège. Là, je pense. Un piège enfin, je... Ouais bah c'est le sweat mouchou hein, c'est. faut pas rigoler hein. Ok, piège désactivé. Ok. Et couloir, tu confirmes Euh, couloir, ouais. Je bon. vais passer par où On va retourner sur nos pas là, il y, y avait une pièce qu'on avait pas ouverte là, quand on est passé. Ah, mais Mouchu, tu vas retrouver les mêmes sensations, soit 4. Hein. Là, allez, y avait une pièce à gauche là. Avait... Ah non, c'était une armoire à droite. À gauche là. Je vais il y a un truc où il y aura un truc ici. que tu fais Wolf, tu fais pipi. Quoi non, il y aura un truc ici. Oh, il y a un encadrement de porte. Non, c'est euh, une ouais, simple ouais. salle de bain. Y'a personne dedans Non. Ok. Ok, bon, on va reprendre le couloir du coup. Faites gaffe au niveau du couloir, on sait jamais. Y'a d'autres petites chambres qu'on n'a pas ouvertes on a dû mmh. pas faire le tour, mais on a dû en traverser. Euh... On l'a fait pas mal là. Celle-ci là, on l'a. Maintenant, y a peut-être du monde dedans. Merde. Ah, oh le bon bouton. Pardon. <rire> Excusez-moi. Non, y a rien. Et celle-ci, c'est celle que t'as désamorcé le piège. On est d'accord. Euh, ouais. Et euh... le dernier Pékin. Hein. Est-ce qu'on aurait pas oublié d'en signaler un? voir de toute façon. vas on va refaire les pièces. Signal on regarde. Oh, une... Là il y a une arme ah, est okay. qui est là. Cette porte-là on l'a pas faite. Exact. On s'est focalisé sur la bombe en fait et comme du coup il y avait la. Ouais. Et eh bah ben, voilà, ouais. j'ai un P90 face à la porte avec gilet pare-balles. Allez un, un petit coup de C2 si tu veux. Ah, mais attends, on va peut-être tuer lui là. On met le C2, non ah, Non, non, même mais pas ouais, le C2, mais pas C2, mais pas C2. Oui. Hum. Euh, on peut plus le faire bouger donc c'est pas sûr. De hein. toute façon, il est ah. compté hein, déjà. Ouais. Non, mais sinon, on en trouve, mais... oh, on je mets. Vas-y, mets C2, on va tester si jamais il meurt et que c'est comptabilisé, ça veut dire que. Faire attention. Ah, non, non, vas-y, on va faire péter le. Ah oui, il y a le bélier, c'est vrai. Non, c'est pas grave, attends, c'est ah, oui. déjà Recule, hein. C'est bon Si. Je mets la pièce. Euh... Hop. Ouais, ça pète. <rire> Et bon, il se rend. Il s'est rendu direct. Ok, je ramasse son arme et je m'occupe de lui. Il s'habille bizarrement en tout cas. ce qu'il y a sur le paravent et... et non Il y a encore des pétains, là Non. Oh là là. Vache. Bien, moi, tue, ouais. Ah ouais c'est bon, c'est bon. J'ai bien le belly, Ah ouais j'ai le belly tu vois. Oui, oui. Attends il y a une porte encore ici. Ah bah voilà, un P90 encore. Ok, il <rire> est juste derrière ou pas Euh il est à 3 ou 4 mètres. Wolf t'es prêt Après, Les animations, les animations elles sont ouf. Hein. T'es prêt Wolf Ah, ah, ah en face, pas en face, pas. Oh, c'est bon il est tombé Il est tombé, il est tombé. <rire> défonce la porte. Je recharge. Vas-y, défonce la porte. Putain, on va le conduire. Déglingué. Ouais, J'ai oh, pas l'accès à, ouais, à la porte là. J'ai pas l'accès à la porte non plus. Hein. Ouais, non bah c'est des bruits, oui. c'est Vite, son arme, vite. <rire> ah, est Ça voilà, est putain de, je de contre, merde. Là, est... Un sur le fil, Tipex. pex ah là là là là là. là. là, là. Tu voulais mettre un coup, te te coup disais, de bélier si quoi. De bouclier, si t'as pas de bouclier, tu te mets pas face à la porte. Ah putain. Ça <rire> fait partie des réactions de l'IA, voilà. Tu vois, des fois ils tirent à travers. Euh, ils ont un doute, mmh. ils envoient. Ah ouais, là, là, là là là là. Ça, ça énormément. fait plaisir, tu vois ce genre de réaction. Ah, mais énorme, bah oui, bien sûr, énorme. Le moment où tu te crois en confiance et que du coup, bah c'est terminé quoi. Ouais Oh bien, bien joué quand même, messieurs. Ah ouais, bien bien quoi, du coup là ouais, belle game c'est là hmm. J'ai encore le son du mec qui est bugué dans la porte moi. <rire> ah, si on n'a pas un A ⁇ là Bah ouais mais on aurait pu peut-être avoir... Ah ouais, non, ouais si j'étais si ouais. pas mort là ça aurait été mieux quoi. Je sais pas... Il reste encore deux pièges pour avoir des points supplémentaires. Ah ouais. Bien je veux quand même, franchement c'est bien.